Your suffering will be legendary, even in hell. Your suffering will be legendary, even in hell. C'est ce que nous allons voir ce soir. Salut Léa mais décidément, le chien va te dire bonjour, mais juste après parce que il est pas, il est pas programmé pour pour dire bonjour quand je suis sur la la main cam. Euh, check ton Insta. Je n'ai pas mon portable. Mais bonsoir à toi. Mais j'ai entendu une sonnerie. Bonsoir à toi. Ce soir, on se retrouve non pas sur euh, Project 02 que nous avons mis un petit peu en suspens. J'étais un peu absent ces derniers temps. Je y m'en excuser. Non, sur Fatal Frame 4. Project 04 que j'ai enfin en français. Hop. C'est pas joli ça Alors j'imagine, Léa, que si tu me dis d'aller voir mon Insta, c'est pour me dire que Nick Taras ne peut pas venir. Hein. J'ai des dons comme ça de clairvoyance. Bon, Fatal Frame, Project 04, hein. J'ai réussi à bidouiller ma Switch, on va véritablement jouer au jeu qui est sur CD, sur le jeu japonais Mais, bien sûr, sur la Wii U Non pas sur la Wii, donc euh, il va falloir que je me démerde avec ça Je parle au don de Nicta, Elf et moi-même Ah, mais je ne peux pas lire le message malheureusement Donc je regarderai ça après Donc euh, ce jeu que, oui enfin, euh, après des, des centaines de tutos euh, après des heures et des heures de... de, de... Oh, je me suis emmerdé, hein, je vais pas vous mentir. J'ai réussi à hacker ma Wii, la Wii qui est, en, qui est à l'intérieur de la Wii U pour faire tourner mon disque japonais et mettre le patch FR. Enfin bon, je vous passe hein, les aventures. Ça a été là, ça a été un enfer. Mais bon, j'ai réussi. On joue véritablement sur le disque en français. Ah, on est ensemble pour te voir. Ah, oh, mais voilà. Vous voulez me faire pleurer, c'est ça. Allez, le chien. Embrasse tout le monde. Vous voulez me faire pleurer. Donc je sais pas comment on va faire. Tu vas être obligé de parler en mettant le pseudo à chaque fois pour savoir qui, qui, qui interagit. Le mieux serait-ce encore que vous preniez chacun votre portable. Mais là on rentrerait dans un, dans un domaine où je pense que ça vous dépasse. Hein. D'être dans la même pièce, regarder la même chose et d'être chacun sur votre device. Hein, je pense que là... Mais bon c'est sympathique que vous soyez tous ensemble. Je vous embrasse tous en tout cas. Donc on va faire une nouvelle partie. Hein on, est quand même là, on est quand même là pour ça. Hein. Moi j'ai joué qu'au début. Hein, pour regarder si ça fonctionnait bien, j'ai joué une heure. Allez, pas vous mentir. Donc on... ça m'a l'air très bien. Allez, nouvelle partie. On va jouer en normal. Ah, bonjour Vénus. Le chien va te dire bonsoir. Voilà. Oui, mode normal. Hein, on va pas faire les malins. Bah non, mais de toute façon, il n'y a pas de mode hard. Donc on va faire les malins. On va jouer en normal. Et bon, pas en facile. Allez, c'est parti. Peut-être cinématique dès le départ. On va voir ça. Chargement. Chargement en cours. J'espère que vous vous amusez bien, tous les trois. Je sais que je ne savais pas si vous étiez encore ensemble. Veuillez noter que ce jeu n'a aucunement lié à des organisations ou à des personnes existantes. L'histoire se situe au Japon dans les années 80. Et a été créée à partir d'études sur le contexte de l'époque. Ce jeu de fiction. Madoka, j'ai quelque うん。私たち 5人 またした5人が順番 <笑> Mizaki. Allez, éclosion, introduction, Madoka Tsukimori, chapitre 1. Je suis très heureux de pouvoir le streamer. Il hein. y a peu de gens qui le streament. Hein. Peu de gens va le faire tourner, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors évidemment, il va falloir que je me démerde avec ma Wiimote et ma. Hein, je suis pas encore. Euh, je suis pas, pas très à l'aise. On va dire ça comme ça. Des photos sont éparpillées dans le tiroir et sur le dessus de la commode. Tous les clichés sont décolorés. Il est impossible de déterminer ce qu'il y avait dessus. Donc oui, c'est un patch FR. Hein. C'est un patch qui a été fait par des fans. Que je remercie grandement. J'ai pas le nom là. Sous... Je me souviens plus du nom. Ils ont fait un super travail. Ils ont complètement incorporé ça dans le jeu. Et bon, bah, c'est nickel. Hein. Regardez là, si on va dans le menu. Hop. C'est quasiment C'est comme s'il y avait une traduction officielle. Hein. Tout, est... Tout est parfait. Hop. Donc là, on revient sur les lieux de ce qu'on comprend avec notre ami. Parce que nos, nos, nos, nos, nos amis, d'autres amis, seraient mortes. On n'en sait pas plus. me demandez pas, on n'en sait pas plus pour le moment. Là, il y a des masques. Au début, je vais faire semblant de, de découvrir, alors que j'ai déjà joué. Vous allez voir mon acting. De sinistres masques décoratifs sont accrochés. Lorsque vous, fixe, lorsque vous fixez leurs yeux vides... Il semble à la fois rire et pleurer. Tiens, donc. Je me demande où il faut aller. Misaki. Bon, bah on va continuer. Hein. Bon, ça c'est le tuto, je, je sais déjà. Je vous fais grâce du tuto. Pour me retourner, il faut que je fasse ça un coup sec. Voilà, ça marche bien. J'avais essayé de le, de le faire sur PC. Mais euh, démuler une Mat, euh, bon, j'ai pas réussi. Ça marchait très mal. Isaac. Par contre, pour le coup, c'est vrai que je me souviens plus par où elle est passée. Donc, euh, j'aurais la surprise comme vous. Ah la torchlight. Alors pour regarder en haut et en bas bah, c'est la même chose, hein. c'est le même procédé, je monte et je descends ma petite Wiimote. Mais c'est très agréable en fait d'y jouer comme ça. Et je voulais pas le faire sur PC. Cinématique là. Pas du tout. Je voulais pas... je voulais pas le faire sur PC parce que je voulais que le, le gameplay soit réactif quoi. Donc sur la Wii U c'est parfait. Madoka, alors c'est nous Madoka. Hein. La lampe de poche de Misaki. Bah oui, prends la gourdasse. Éclaire tout. Et du coup, on a le jeu en japonais. Avec les sous-titres en français. Enfin bon, on est dans le meilleur des mondes là. Vous êtes gâtés. J'ai été en retard longtemps, mais vous êtes, vous êtes drôlement gâtés. Misaki n'est pas là. Misaki. Alors, ah, par contre, pour, passer les... pour se mettre en mode cinématique, ça va être plus chiant parce qu'il va falloir que j'appuie sur le bouton. On verra, on verra. Pour les cinématiques qui vont nous sembler euh, primordiales, je me mettrai en mode cinématique. Qu'est-ce qui est écrit là Non, je dois retrouver Misaki. Ok. Et là Oui, oui, voilà, c'était ça, c'était la porte. Bon, elle est partie par là. Elle, elle a pris cette porte là. On n'est pas, pas trop cruche. Par contre, on peut lire les petits panneaux là. Bah, tiens, elle a pas lu, elle a directement ouvert la porte. C'est fermé La porte semble fermée de l'intérieur. Isaki Ah oui, qu'est-ce qui est que écrit La clé est peut-être là-bas. D'accord, alors nous, bien sûr, il faut qu'on faut, faut qu ait la trad. Parce que, bon, les Japonais, eux, ils savent lire, mais nous, non. Un panneau d'information est affiché à côté de l'entrée d'un lieu nommé Musée Azu. qu'on qu'on aille au musée. Veuillez vous adresser au bureau du premier étage. ok. Backtracking. Donc je peux éclairer avec ma torchlight. Voilà. De haut en bas. Au début je vous cache pas que c'était un petit peu... Moi j'ai jamais eu la Wii. Hein, donc c'était un petit peu nouveau. Et puis finalement on s'y fait très vite. De jouer avec la, la Wiimote. C'est assez intuitif, au final. Et quel plaisir, quel plaisir de jouer à son propre jeu. Ça s'appelle pas être réactif ça. Allez, on va à l'étage. J'essaierai autant que ce faire se peut d'être réactif sur les cinématiques. De lâcher oui. Euh. De lâcher vite, de lâcher vite la, la Wiimote. Alors évidemment elle peut juste marcher, hein. mais bon là si on fait le jeu comme ça, demain on y a... enfin dans un an on y a encore. C'est commun à tous les Fatal Frames, hein. le personnage se déplace très très très lentement. Donc c'est un jeu, voilà, euh, euh, parce que j'ai dit que je l'avais patché et tout, qui n'est jamais sorti en Occident. Ni en Europe, ni euh, aux états unis Donc beaucoup n'y ont jamais joué Malheureusement Et pourtant c'est le meilleur de la série Si on en croit les notes est ce que nous, nous allons voir Déjà j'ai adoré le 3 Donc faire le 4 En plus en streaming C'est un, pla... un petit plaisir qui me fait plaisir Et toi le chien Hein Ça te fait plaisir ou pas Là je le savais donc j'ai pris les devants. Bon, ça, je passe le tuto. Il faut regarder avec la lampe torche pour que les objets apparaissent. Voilà. Et euh, avec le bouton A, c'est comme dans Fatal Frame, euh, le remake sur Wii. On peut euh, à, allonger le bras ou non. Alors, par exemple, si je... Si j'avais arrêté d'allonger le bras, j'aurais pu retirer mon bras parce que peut-être quelque chose peut nous attraper la main. Voilà, c'est ça en fait. Quelque chose est écrit sur le papier. Ça, c'est un mémo pour une infirmière. J'ai laissé la clé du musée sur mon bureau. Les objets de valeur sont exposés dans le musée. Prenez soin de verrouiller la porte. Ok. Donc, on voit en, en bas à droite, une euh, petite, petite lueur qui scintille quand il y a un objet euh, important. Hein. Vous voyez, hop, là, je peux arrêter ma main. Bon, au début, il n'y a, a pas de fantôme, je pense. Hein. Je une petite clé au motif de lierre et gravée musée Azou. Ben, très bien, on va pouvoir ouvrir le musée. C'est la clé de la salle dans laquelle j'ai vu Mas Misaki entrer. Oui, oui, on est au courant. Je sais ça, tout ça. Alors, la map est très, très bien faite. Parce que dans celui-ci, il nous indique quelle clé ouvre quoi. On n'aura pas besoin de chercher pendant des heures. Ça, c'est très agréable. Et puis, on peut regarder, euh, bien sûr, les étages. Comme ceci. Voilà, le red shot, c'est... Et pour sortir, c'est B. C'est-à-dire derrière. Ce qui est bien, c'est que j'ai joué un petit peu en... tout seul. Ce qui, ce qui me permet de ne pas trop galérer, là, euh, sur le premier épisode. La qualité devrait pas être trop dégueulasse. Sachant que, bon, évidemment, si je l'avais émulé sur PC, il serait beaucoup plus beau. Mais voilà, émuler la Wiimote et le Nunchuk, ça marche pas, ça marche pas très bien, vraiment. J'ai pas réussi moi. Et avec une manette aussi, j'ai pas réussi. Donc Mais je suis content du résultat, je préfère y jouer sur ma Wii U, je préfère avoir le jeu, ça me fait tellement plaisir. Regardez comment la boîte est belle. Hein, quand même. Je préfère y jouer en dégueulasse, mais en officiel. C'est pas ce que j'écoute mais pourquoi pas Merci bien. Non, on ne sait pas pourquoi elles sont revenus ici, si ce n'est que leurs amies sont mortes. Je ne connais pas l'histoire encore. On va les filer tout droit Pour l'instant euh, Au musée pardon Pour l'instant on peut toujours pas sauvegarder Un petit coup de la mouche hein, Pour ceux qui regardent sur Youtube Curieusement oui il est mieux noté que le Fatal Frame 3 Project 03 et moi déjà je l'ai trouvé vraiment très très bon alors euh, j'imagine que celui-ci doit être excellent. C'est pour ça que c'était impossible que je ne le streame pas. J'ai failli abandonner hein, plusieurs fois hein, voyant que je n'arrivais pas à émuler... Euh, à pas émuler, j'arrivais pas à émuler et puis je n'arrivais pas à le faire tourner sur ma Wii. J'ai pas envie de m'acheter une Wii rien que pour un jeu. Quoi. Ça aurait été ridicule. Donc c'est une forme de challenge quand même, en même temps. Euh, In fine, en définitif, c'était pas si compliqué, mais bon, quand on n'y connaît rien, un petit peu chiant. Allez, on va utiliser la clé. Ah <smartilial> ta race. le chien va te saluer allez s'il te plaît tu lui dis bonjour comme un soleil perdu dans l'univers j'éclaire vos vies et brûle vos âmes hein donc là on est rentré dans le musée le musée Azou et vous vous souvenez d'Azu professeur Azou c'est celui qui a, qui a fait la caméra obscura hein. des vieux livres sont exposés le nom de Konigiko Azou apparaît sur certains d'entre eux donc c'est un petit musée en sa mémoire. Des vieux livres sont rangés dans la vitrine cassée. Ils ont vraiment fait un patch français euh, digne d'une trad officielle. C'est vraiment très agréable. Là on dit, je, je joue à Resident Evil avec, me, avec ma femme juste avant. J'ai l'impression que je vais pouvoir sauvegarder. Avec la machine à écrire. Ah. J'ai retiré le bouton trop vite. Alors c'est la note du docteur Azou. La toute première. Le nom du, de Kuniko Azou est inscrit sur le carnet. Il y a des choses que seuls les médiums. Alors vous allez voir, la, la traduction est de très très bonne qualité. Et c'est en jouant justement une heure à celui-ci que je me suis rendu compte que les traductions que nous on a sur les trois premiers chapitres sont vraiment pas terribles. Il y a des choses que seuls les médiums peuvent voir. La caméra obscura est l'aboutissement de mes recherches. Bien que des améliorations soient encore à apporter, cet appareil révèle l'existence d'un monde où les âmes et les pensées des morts persistent. Mon étude des masques de l'île de Ru Rugetsu m'a démontré que le matériel de peinture utilisé lors de leur réalisation était en mesure de décrire ces choses sur une, sur une pellicule. Durant mes recherches, les pouvoirs de la caméra obscura se sont avérés bien réels et ont même dépassé mes prévisions. Photographier ces choses avec la caméra obscura produit un effet puissant sur elles. Je pense que cela s'apparente à ce que les médiums appellent un exorcisme. Mon expérience personnelle sur l'île tend à confirmer cette audacieuse conclusion. De ce fait, le propriétaire des lieux m'a prié de lui céder un exemplaire de la caméra obscura. Il y a un exemplaire sur l'île. Donc on doit être sur une île. L'île Rujetsu. Je ne pense pas que les gens de cette île auront un jour besoin d'utiliser son pouvoir. J'espère avoir raison. J'espère sincèrement avoir raison. Ok. La voilà. La caméra obscura Est-ce la caméra obscura que mentionne le carnet L'appareil photo semble être très ancien. tuto bon je sais m'en servir mais je vais relire vite fait bon ça on est au courant c'est le bouton B prendre des photos Pressez le bouton B afin de préparer l'appareil ok c'est ici et appuie sur le bouton A pour prendre les photos et pour verrouiller ses aides ok c'est bon voilà je me retourne vite fait Voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez petite photo Ça aurait pu être mieux mais c'était pas mal. J'aurais pu le faire une fois. Ça a disparu à l'instant, qui était-ce Moi oh, aussi je veux m'en aller. Ok donc c'est comme ça. On peut. est-ce qu'on peut se trafer On se déplace comme ceci. J'ai pas besoin de laisser le bout tomber. Ah oui, et alors putain, c'est ça le merdier, c'est qu'il va falloir que j'oriente avec le. avec la. avec la Wiimote. Mais bon, on va y arriver. Elle recule vraiment très, très, très, très lentement. Ok. Bon. On est le premier fantôme. Cinématique Vous allez me dire si là c'est mieux. Pour l'instant ça va être la cinématique. Mais merci pour de me l'avoir dit. J'ai baissé le son du jeu. Sauvegarder, bah oui, tant qu'à faire. Hop. Vous allez me dire s'il est trop fort encore. Ou euh... Ou si c'est bien. Euh... Non, non, je sauvegarde pas les photos de l'album. Chargement encore. Je pense qu'on va avoir une nouvelle cinématique. Vous me direz le sont du jeu, je peux le mettre plus fort ou pas. Là, j'ai beaucoup baissé. C'est gentil. 小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと。住んでいた家のこと。そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない 4 あの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは 一つの旋律 友達 る Phase 1, Mélomanie. Vous le voyez pas, mais c'est écrit derrière moi. Bah, excellente introduction. On a pris le bateau. On retourne sur un lieu où on a été kidnappé, apparemment, avec euh, nos petites copines. Mais on ne se souvient de rien. Et déjà, deux d'entre elles sont mortes. Deux, ils sont revenus. On vient de les incarner. Enfin, on vient d'en incarner une, Madoka. Et nous, on est Kuna ou quelque chose comme ça. Bon, on va le recevoir un peu plus tard. Et on revient à notre tour sur l'île de Rujetsu. Pour savoir ce qui s'est passé ici. Pourquoi on s'est enlevé... fait enlever déjà voilà. voilà, déjà. Et euh, elle a parlé d'une mélodie. Elle s'appelle Ruka. À l'instant, cette image dans ma tête, cet endroit, je m'en souviens vaguement. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu est pas assez fort maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'accueil, là Dring Enfin, Dring, non, pas Dring, mais... Euh, Allô Des sonnettes et des portes-stylos sont sur, sur le bureau de la réception. La surface dorée des sonnettes s'est écaillée, et ces dernières ne fonctionnent plus. Ok. Bon, on pourrait très très bien aller tout de suite à l'étage. Moi, je me suis arrêté là. Hein. Donc, comme ça, maintenant, tout, tout est nouveau. Hein. Un vieux gramophone repose là. Il est entièrement recouvert de poussière, et son aiguille est complètement rouillée. Le son Hidouine. Parfait. Ça me fait très plaisir. Dis-leur merci, le chien. On va beaucoup se servir du chien. Et peu de... Qu'est-ce que c'est que cette matière <rire> On va voir. J'ai envie de savoir l'heure. Non, mais j'ai envie d'inspecter un peu. Puis en plus, ça me permet de voir comment ils ont traduit. Une grande horloge se tient là. Les phases de la lune y remplacent les heures. Elles, elles, euh, elles devraient être utilisées pour savoir l'état de la lune. Ah Merci pour votre feedback. Comment ça se passe, votre, votre, ton séjour Léa, chez Nick Taras et Eve Bien j'espère. On ne peut pas l'ouvrir celle-ci. Alors du coup, on ne peut pas l'ouvrir. Je check ma map pour voir comment ça se trame. Hop, voilà, on voit qu'on est là et c'est en rouge. Donc très très bien. Elle boit. Ah, donc c'est plus elle qui répond. C'est très bien. Il faut boire hein. c'est ce en ce moment tout va mal, il faut boire beaucoup hein. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière le... C'est con mais j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière le... Tutoriel. Sauvegarder, examiner les lanternes avec le bouton A pour sauvegarder votre partie. Ok bon ça je, je suis au courant de tout ça. Ok donc c'est ici qu'on pourra faire des petites saves. Voilà bah je fais une petite save vite fait. Hop. Alors elle va être un petit peu plus. Non mais c'est complètement. Euh, c'est rapide. Voilà. Parfait. Nica me saoule, littéralement. Ah bon, comme ça t'as même pas bu... t'as pas besoin de boire beaucoup. il hein. y a une porte.. Il euh, y a une petite porte sous l'escalier. Déjà j'aime beaucoup comment sont placées les caméras. Euh, le personnage. La porte est verrouillée. Le, per la perso le personnage principal est adulte. Comme dans Fatal Frame 3. Project 03. 3 Donc c'est agréable, ça va être un petit peu plus mature. Oh, bien que les autres l'étaient aussi. Hein. Mais euh, non mais vraiment, vu les notes sur sens critique, euh, je pense que celui-ci est un excellent Fatal Frame. Non pas que les autres le soient soit, soit mauvais, mais celui-ci a l'air d'être le meilleur. Donc j'ai hâte de voir ça. Quoi. Et tu repars quand alors du coup Tu restais une petite semaine chez ces foudingues, dans les montagnes. Bien courageuse. Donc là, on est... tout à l'heure, on était de l'autre côté. Hein. Une grille bloque l'accès au couloir. Un mémo a été coincé dans la grille. Mémo de Madoka. Madoka, c'est la... le personnage qu'on a incarné tout à l'heure. Quelque chose est inscrit sur une page de carnet. L'écriture ressemble à celle de Madoka. Je ressens comme une douleur à la poitrine depuis que la silhouette de l'île de Rujetsu est apparue. Je me souviens de rien de la période où j'étais sur l'île de Rujetsu, mais j'ai l'impression de suffoquer. Comme, je le, comme le répète Misaki, il doit y avoir quelque chose là-bas. Misaki est soudainement venue me dire qu'elle retournait sur cette île, je m'inquiète pour elle, alors je l'accompagne. Misaki est déterminée à y aller, ça me fait peur. Elle ne m'a pas dit les raisons qui la poussent qu ainsi. Bon, ça doit être les mêmes raisons que nous. Souvenir, on a, on a toutes les cinq été enlevés. Nous nous sommes rapprochés de l'île. Misaki la regarde froidement. Si je détourne les yeux, je risque de la perdre rapidement. Marie et Tomoe ont déjà disparu. Si Misaki disparaissait. Ok. Elle est solidement fermée. Il n'y a aucun moyen de l'ouvrir. Il y a peut-être un autre endroit pour où passer. Ok. J'aime beaucoup l'idée d'aller sur une île. Ok, j'ai essayé de faire une photo, mais c'était pas possible. Ah bah non, je n'ai pas d'appareil C'était Madoka, Madoka tout à l'heure qui avait l'appareil. On va la suivre. Qu'est-ce qui est écrit là On peut lire bah c'est écrit de toute façon en anglais. Hein. Ah non, non, non, oui, oui, euh, bah c'est le musée. Hein ça va être ouvert maintenant oui on vient de l'avoir entré oui donc il faut que je me serve hein, pour pouvoir éclairer mais en même temps on voit très bien on a peut-être dû mettre la luminosité plus basse mais bon ça me paraît bien comme ça sur vous le retour est pas mal ça va je verrai sur la télé si je change ça pour la partie 2 faut que, je, faut que je sois prêt à dégainer, il peut y avoir une cinématique à tout moment. Hein. J'espère que vous en, avez, vous, en avez, vous en avez conscience. Donc là, on retourne directement oui, voilà, au musée. Bon, Est-ce que l'appareil est là Musée Azu, Madoka est-elle là C'est plutôt l'appareil qui m'intéresse pour le moment. Oui, il est là, il est par terre. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Madoka, vous avez vu Elle était contre la porte, il y a eu cinq fantômes autour d'elle. Un appareil photo se trouve au sol. Oui, mais prends-le. C'est vraiment sympa l'animation du petit bijou de dos. Ah, j'ai pas fait attention. Oui, oui. Ah bah ça, c'est un truc typiquement féminin. Il, il bougeotte, comme on dit. Ah, regardez-moi ça. Vous avez vu, ici, il y a une petite poupée. À mon avis, il faudra aller prendre en photo. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Je connais rien du jeu. Je me suis pas du tout informé exprès. Je sais juste qu'il est il est, très... il est meilleur. C'est le meilleur. Qu'est-ce qu'on trouve Article Morts mystérieuses C'est un article de journal, il traite de, de disparition. Des, de, des morts mystérieuses sur l'île de Rujetsu. Hier après-midi à 16h30, lorsque le capitaine du bateau, Oboromaru, arriva au port de l'île de Rujetsu, ce dernier rapporta la mort de nombreux insulaires. Lors de, la lors de leur découverte, les victimes s'étaient couverts le visage de leurs mains. La police craint qu'ils aient été en proie à une grave infection. Les habitants de l'île à l'heure actuelle, les autres insulaires restent introuvables. Aucun survivant n'a été aperçu. Alors que, policie... Alors que la police procède à la récupération des corps, les recherches se poursuivent. Il n'y a plus personne sur l'île. En dépit de la mort ou de la disparition des insulaires, aucune trace d'accident ni de lutte n'a été relevée. Les autorités ont tout leur possible pour, leur possible, pardon, pour mettre au clair la situation. D'accord Bon, c'est vrai que si on se met à sa place, elle a aucune raison de prendre l'appareil tout de suite. Mais bon, nous on le sait qu'il faut prendre la, la caméra obscura. Ah oui, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon, mon action pour prendre les objets. Alors le petit carnet, mais là c'est la note 2. Note du docteur Azu 2. Qu'est-ce qu qu que tu m'as marqué comme saloperie, euh, Léa Ces victimes visiblement mortes de peur font vraiment penser à Rengo. Oui, complètement. Quand ils se tiennent le visage, là, comme ça, là. Euh... Les mains sur le visage, complètement, et c'est ça qui me plaît, évidemment, et c'est ça qui vous plaît aussi, je le sais. Vous allez être encore trop gâté. Le carnet au sol a été dipoussiéré, quelqu'un a dû s'en servir récemment. L'île de Rujetsu, historiquement appelée l'île près des enfers, fut longtemps crainte. Maintenant, les temps ont changé, et l'archipel de Rujetsu ne semble plus être le genre d'endroit coupé du monde extérieur. Un grand désastre causa jadis la destruction de l'île. Sa reconstruction fut une opportunité pour elle de montrer un nouveau visage. Au lieu de rejeter l'étranger que j'étais, le dirigeant m'a réservé un accueil chaleureux. Il m'a introduit à la beauté artisanale de l'île, telles ses sculptures, ses nacres incrustées, ainsi que les précieuses sculptures du Nagura de Rujetsu. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça, les pré la, la précieuse sculpture de, du Nagura de Rujetsu. Je suis venu sur cette île rechercher des matériaux pour la caméra obscura, car les croyances y sont uniques. Sur l'île de Rujetsu, l'objet de leur croyance est la lune. Alors que le soleil représente ce qui est vu en surface, la lune révèle l'intérieur, c'est-à-dire non seulement la personnalité et la mémoire, mais aussi l'âme. Selon les croyances, l'âme rejoindrait le monde des esprits après avoir quitté son enveloppe charnelle et la lune serait la porte d'entrée de ce monde. La lune est ici une sorte de symbole du monde spirituel. Les âmes des défunts reviendraient pendant le Kagura, mais pour cela, les masques de l'île seraient nécessaires. Au cours du rituel, les prêtresses portent des masques et apparemment, un lien se créerait entre notre monde et la lune, soit le monde des morts. Les masques, pardon, les masques se connecteraient au monde des esprits. Il y a plusieurs types de masques sur cette île. En les examinant, je pense pouvoir faire avancer considérablement mon étude du monde des esprits. Pas très bien Très très bien. Et maintenant, on peut, le, on peut la prendre la petite cap... Elle nous a pris en photo... Malin. Du coup ça nous intéresse. Alors parfois, il faudra que j'arrête mon action. Hein, parce qu'une main pourra m'atteindre. Je vous l'ai déjà montré, mais j'aime bien le refaire. Pour que, ceux que, pour que ceux même du fond comprennent. Camera obscura. Est-ce la caméra obscura que mentionne le carnet? L'appareil photo semble être très ancien. On a encore une un petit mot de Madoka avant qu'elle crève. Un mémo se trouvait, enfin qu'elle crève, on ne sait pas. C'est peut-être fait juste kidnapper. Un mémo se trouvait sous l'appareil photo. L'écriture ressemble à celle de Madoka. Nous sommes mainten, maintenant au manoir de Rugachu. Depuis notre arrivée sur cette île, ma migraine a empiré. L'air est stagnant, je peine à respirer. L'odeur de cet endroit, après tout ce temps, la musique et les odeurs me rappellent encore des choses que j'avais oubliées. Ruka m'avait laissé écouter cette mélodie. Je me rappelle certaines choses, mais c'est flou. Une sensation de toucher, une douleur. Certains souvenirs sont même trop vagues pour être exprimés avec des mots. À côté de ça, une grande masse noire grandit en moi, et je la ressens très clairement. Elle finira par dévorer mon esprit. Nous ferions mieux d'attendre l'arrivée de Roca avant d'aller plus loin. Ah donc, elles étaient au courant que j'allais venir Filament, esprit En haut de l'écran, un filament décède les esprits et se met à briller dans leur direction Bon ça on le savait Les esprits agressifs sont indiqués en rouge Alors c'est bien que je le lise ça parce que ça c'est nouveau hein. Alors les esprits agressifs sont indiqués en rouge et les esprits fantômes en bleu Non ça on le savait mais c'était fait différemment sur les autres au plus Son hygiène laisse à désirer Ah très bien il va se laver les dents Bon bah bon lavage de dents Filament, objet alors en bas à droite de l'écran, un filament décèle les objets, les éléments clés et se m'abriait dans leur direction. Bon, ça on le savait. Ok, donc ça va se manifester tout de suite. Par exemple ici. Je suis pas fou. Il me dit bien qu'il y a quelque chose là. Ah voilà, en fait, fallait que je, je l'éclaire avec ma, ma lampe torche. Faut pas que j'oublie que ça fonctionne comme ça dans celui-ci. article, visite du docteur Azou c'est un vieil article, alors au début on a beaucoup à lire mais ça nous met dans le, dans le lore dans l'histoire c'est un vieil article de journal, hein, rapportant la visite d'un docteur est-ce que cela date de l'époque où a été amé... Amé... Euh, aménagée cette pièce en tout cas devait beaucoup l'aimer pour, en... pour en faire un musée euh, Azou le célèbre... alors article, visite du docteur Azou le célèbre spécialiste des sciences paranormales, docteur Kunik Kuni-Iko-Azu, vient visiter l'île de Rugetsu. En tant qu'expert du folklore, cela a toujours été son désir de visiter notre île pour étudier nos légendes et nos traditions. Le festival qui se déroulera demain sera pour lui l'opportunité d'assister au Kagura de Rugetsu. A l'occasion de ce festival, beaucoup de visiteurs venant de la métropole sont attendus. Suite à la visite du docteur Azu, sa chambre au manoir de Rugetsu sera aménagée en une salle de documentation ouverte au public. Bah dis donc rien que ça Allez, on a vu que c'était passé par là. Hein. Ça ne s'ouvre pas et je n'ai pas la clé. Alors, si je vais normalement... Ah, la caméra obscura réagit. Il se passera peut-être quelque chose si vous prenez une photo avec la caméra obscura. Ah ok, on a l'habitude. Euh... Je lis parce que j'aurais peur de louper quelque chose d'essentiel. de Quelque chose de nouveau. Prenez photo toutes les brumes étranges que vous croisez, ça on le savait. Des images différentes se révéleront sur votre pellicule. Ces images contiennent des indices importants pour votre progression. Okay. C'est comme d'habitude. Donc je recule un petit peu. On voit que le mec, le, le, fin, le truc se met en bleu. Tic. Hop, j'avance un petit peu. Voilà, là c'est bleu. On a les filtres 7, hein. c'est ceux qui sont infinis. masque décoratif, quelque chose est apparu Les cinq masques sont accrochés à un mur ok, donc pour ouvrir la porte vraisemblablement, il va nous falloir aller voir les cinq masques la porte est solidement fermée est-ce que ça a un lien quelconque avec la photo des masques oui, je pense alors, où nous avons vu qu'est-ce qu'il y a ici d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut voir de, bon, de, de nombreux appareils photos sont alignés ils semblent tous vraiment très anciens des espèces d'ersatz de, de la caméra obscura ah ah il me dit qu'il y a quelque chose par ici et oui alors cristaux bleus vous avez ramassé trois cristaux alors qu'est ce que c'est ça les cristaux merci Collecter des cristaux bleus pour améliorer la caméra obscura. Ok, ça fonctionne comme ça. Dans Menu, Équipement, Amélioration, choisissez les éléments améliorés. Menu, Équipement, Amélioration. Ok. On va le faire tout de suite. Menu. Non, ça c'est la carte. Menu, c'est ici. Équipement, euh, Amélioration. Il en faut 30. Oh putain, on en a que 3. Donc ça fonctionne. on pourra faire la puissance. La vitesse et la cadence. Bon, au moins, là, c'est bien traduit. On sait de quoi il s'agit. Et là, on aura des lentilles. Donc, euh, en premier lieu, on pourra euh, upgrader la cadence, vraisemblablement. Hein. Il en faut que 5 Et configuration. Ok, bon, ça, ils nous expliqueront au fur et à mesure. Ok. Euh, par contre, demain, FTAF, du coup, on va tous se coucher. Ah, bon, écoutez, bah, vous, vous regarderez ça en VOD moi, je vais faire une petite heure et demie. La belle nuitée, bisée de nous trois. Ok. de euh, toute façon, je n'hésitez pas à vous rattraper en VOD. Qu'on soit à jour. Moi, je compte le streamer entièrement. Le chien et moi-même vous saluons et vous souhaitons une excellente nuit. Allez. On continue un petit peu. Allez, bonne nuit à vous. Et puis, bon courage à Eve pour demain matin. Nous, on va aller à la recherche des masques. Oula retourner vite fait et je vais essayer de la prendre en photo quoi elle est plus là ah si elle est là là c'est pas mal bon ça devrait pas être trop dur au début elle est là elle est là C'est bon, c'est bon. Ouf. C'est un peu plus stressant de, du fait de jouer avec le la nunchuk et le la Wiimote. Ça A disparu. Qu'est-ce que c'était? Peut-être une infirmière? En plus j'ai le casque à fond. Alors je suis à fond dedans là. Et puis j'ai ma super grosse télé. Donc là je suis bien dedans. S'il passait avec la caméra obscura. Ah oui, elle est pas au courant. Elle. elle connaît pas les pouvoirs. L'exorcisme. De notre appareil photo. Ah c'est bon, c'est moi, à moi de jouer là. Donc il faut qu'on trouve 5 masques. Hein. Bon évidemment c'est pas ça. Des masques effrayants décorent l'endroit. Ah, j'ai mon petit truc qui. Euh, qui scintille. Oui, il y a quelque chose par terre là. ramasser ramassé un cristaux dis donc si c'est un par un ça va être sympa regardez vite fait ma petite carte donc on est là euh... oui on a été là là c'est le truc à zoo. ici c'est bah ça là où c'est est condamné est-ce qu'on aurait pu continuer peut-être propose qu'on continue tout droit face demi-tour au moins, on, on va en avoir le cœur net. Alors, un petit coup sec, mais je crois que le que ça, ça fonctionne aussi, hein, de se retourner euh, d'un coup. Au lieu d'aller au musée, je vais, je vais aller tout droit, pour voir euh, si, on, bah, si on peut... Euh, c'est fermé, déjà. Non, c'est ouvert. Très bien. Pas qu'on oublie de sauvegarder régulièrement, hein. c'est des vieux jeux. Hein. On a pas envie de tout refaire. Hein. Mais non, on est, je suis revenu exactement là où je voulais pas. Bon, c'est pas grave. Oula, oula, oula. Je peux le prendre en photo Oui. Enfant fuyant. Ah je l'ai eu. Mille points. Alors du coup les points nous servent à quoi Peut-être à, à upgrader des choses spécifiques, c'est possible. Je ne sais pas. Parce que si c'est les cristaux qui nous permettent d'upgrader notre caméra, à quoi servent les points J'ai envie de vous demander. Sauvegarde réussie. Bon, je suis content, les... Les, euh, les sauvegardes se font relativement... Enfin, euh, elles se font très vite. Si on va dans le menu, normalement on doit pouvoir voir notre dernière photo. Il nous indique où se rendre. Alors je me trompe toujours. Je vais dans photos. Bon, ça c'est les photos que j'ai prises pour, pour, pour tuer les ennemis. Enfin, c'est mes photos de combat, on va dire. Peut-être dans documents. Info, tutoriel, images. Voilà, masque décoratif. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Ils sont 5. hein c'est bien agencé, on comprend tout bien. Et là, dans Fantôme, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a, eh ben, a l'enfant fuyant qu'on vient de juste de prendre en photo. On a sa petite histoire. Ce garçon court vers la salle à manger, attirant Ruka. Est-ce une invitation à la simple plaisanterie ou au plongeon dans les ténèbres Bon, c'est pas plus mal, parce que du coup, euh, si je l'avais pas lu, peut-être que j'aurais pas été dans la salle. Ou par hasard. J'ai même pas fait gaffe qu'il fallait le suivre. Donc du coup, il, il est parti... Euh, attendez... Euh, il est parti par là. Hein. Donc, ça, c'est la salle à manger. On a fait une save, on est bien. trouvé une technique pour passer en mode euh, cinématique sans me faire chier je le fais plutôt avec la main gauche la main du nunchuk donc là on est dans la salle à manger ce y a au menu examiner un menu semble être, euh, ins euh, être écrit sur le tableau couvert de poussière le texte est, est en grande partie illisible ok on peut faire une photo ah non, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Herbe médicinale. Bon, ça, hein, c'est le soin. Oula, oula, oula. Non, il est derrière moi. Putain, quel con. Ah, trop tard. J'ai cru qu'il est... Y... Bon, on en aura loupé. un. Hein. C'est con, hein, parce que du coup, j'ai voulu jouer super bien et je l'ai loupé. Bon, il y a plusieurs choses à ramasser. Hein. Un petit piano, là. J'ai mon ami qui habite au Japon qui m'a dit qu'il y avait une séquence au, au, au piano qui était, un, qui était très difficile à réaliser. On verra ça plus tard. Parce que lui, c'est un grand fan de Fatal Frame. C'est lui qui m'a fait découvrir euh, le jeu, justement. Vous avez ramassé une lentille en taille. Eh ben, très bien. « Équipez la caméra obscura de lentilles améliorées pour causer divers effets aux esprits. »« Dans menu équipement configuration, choisissez la lentille à équiper. » D'accord. « Pour les utiliser, pressez le bouton C. » Alors, putain, le bouton C, j'imagine que ça doit être euh, celui-ci. Là, c'est le premier. « Vous ne pouvez utiliser qu'une lentille à la fois. » Oui, ça va. Comme dans les autres euh, Fatal Frame. « Vous pouvez changer de lentille avec le bouton haut ou bas de la croix. » Ok. Donc, euh, ici. Ici. Il va falloir que je me souvienne de tout encore. Donc, on va dans le menu. Hop. Équipement. Amélioration. Non, lentille, pardon. Euh... Vous n'avez pas assez de cristaux rouges. Non, je veux pas faire ça. Voilà, lentille, c'est ça, hein, je pense. Voilà. Une lentille améliorée peut être équipée à cet emplacement. Eh bien, je veux mettre... Euh... Alors voilà, c'est celle-là. Une lentille qui permet de faire une prise spéciale infligeant des dégâts importants. Puissance faible. Ok, donc là maintenant, on a une lentille en plus. Oui, bah c'est bon. Et la fonction Fonction, ajoutant diverses aptitudes à la caméra obscura ou à la lampe spectrale. Ok, on aura aussi une lampe. Pour l'instant, on ne peut pas changer de filtre, parce qu'on n'en a pas d'autre. On ne peut pas encore changer la cadence ça ça sera quoi une lentille qui permet de faire une prise spéciale ok ah il nous faudra des cristaux rouges pour l'upgrader ok ok bon je fais un petit peu de menuing hein, vous m'en voulez pas je suis bien obligé pour euh, bah pour comprendre le gameplay c'est partie du jeu bien sûr encore une petite note de notre ami Madoka qui a disparu, des pages d'un carnet se trouvaient sur le piano, l'écriture ressemble à celle de Madoka, je vais écrire quelque chose, n'importe quoi ira, si je n'écris pas, je disparaîtrai, je dois écrire sinon, je vais disparaître, il faut que j'écrive quelque chose, je me sens mal, qu'est-ce qui se passe, ça approche lentement, je fonds. maman aide moi, à l'aide, tout le monde me traite comme un jouet, arrêtez de me secouer. Le vieux piano à queue se trouve là. Les concerts étaient probablement organisés. Le clavier du piano a perdu de sa blancheur. Il n'a pas l'air d'avoir servi depuis longtemps. Ok. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On hein. l'ai peut-être pas dit. Oula là, oula là, oula là, oula oula oula oula bon, oula. Moi, j'ai fait une photo un petit peu vite. Hein. Infirmière ayant oublié une clé. C'est tout. Pas pourquoi je sens que celui-ci va me foutre plus les jetons. Peut-être parce que les autres je les ai fait plusieurs fois. Celui-ci a l'air bien efficace. Comme Fatal Frame, j'entends. Clé de Rugetsu. Une petite clé est attachée à un porte-clé en bois gravé. Ah très bien, ils nous disent ce que ça ouvre. D'accord, c'est la clé en haut des escaliers. Très bien. Parfait. Ah, il y, y a autre chose. Plaquette d'information. Une plaquette d'information se trouverait sous la clé. Plaquette d'information, ok. Hall d'entrée, grille du premier, instruction. 1. Actionner l'interrupteur sur le panneau de contrôle du KGB, sous le grand escalier du hall d'entrée. Ouais, ça je me souviens, il y a une porte. 2. Combiner les numéros pour atteindre un total de 13. 3. N'effectue aucune manœuvre sans avoir obtenu l'autorisation du bureau de gestion au préalable. Bon, ça je suis pas sûr qu'on va respecter la, la troisième clause. Encore autre chose par ici. Allez, cinq cristaux d'un coup là, c'est pas mal. Allez hop, je fais un petit... Euh, un petit retournement... Alors, il jouait de la musique, mais aussi il faisait du cinéma. Hein il y avait projection de film le soir, là. C'est un projecteur. Vous pouvez visionner des bobines avec cet appareil. Parfait. Comme dans euh, Fatal Frame 2 et 3. Ici. Oh, il y a bien un petit truc caché. Voilà. Alors, je crois que je peux me déplacer latéralement avec C. Hein, voilà. C'est bon à savoir déplacer latéralement. Surtout, si je fais des photos... Alors du coup, je vois pas comment je peux faire le pouvoir spécial. Si c'est le même bouton, on verra. Oh, merde, j'ai ramassé un truc, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Euh, du coup, euh, je vais regarder vite fait dans mes objets. Hop, je dois pas avoir trucs le truc. Voilà, c'est ça. Roche miroir. Une pierre polie avec finition miroir qui restaure entièrement votre santé si celle-ci atteint zéro. Ok. Nickel. Oui, je fouille est un petit peu tout. Par exemple ici, c'est une grande cheminée en pierre. Il n'y a pas de bois à brûler dans la cheminée. Elle n'a pas dû être utilisée depuis longtemps. Peut-être qu'il faudra qu'on en mette à un moment donné dans le jeu. Hop. Petit retournement stratégique. Bon, on est rentré par là. Bon, j'ai tout fait. Je regarde juste si on peut... On a la clé, mais bon. J'ai envie de voir... Putain, il court vraiment pas vite. J'ai envie de voir si on peut ouvrir cette porte quand même. Non, on ne peut pas. Il le, le... y a des paravents. Ah si, là on peut. Il y a forcément quelque chose là, oui, voilà. Et il y a nos masques. Des masques ont accroché au mur, ils ressemblent à ceux apparus sur la photo. Il en manque un Oula, oula. J'ai pas eu le temps là, par contre. Il était rapide, le coco. Il était drôlement rapide. Pourtant, je me suis retourné vite fait. Allez, encore un peu d'herbe. Qu'est-ce qu'on fait On le suit. Bon, on va essayer d'ouvrir. Moi, je serais tenté d'aller essayer d'ouvrir avec la clé. Pour voir s'il nous manque un élément. Puis, ça me permet de faire une petite save. Pour ne pas avoir tout à refaire. Comme le jeu est quand même relativement lent. Vous voyez, dans, le, dans la façon de ramasser les objets et tout. Ça serait un peu fastidieux de tout avoir à refaire si on mourait. Puis en plus, on a la clé, donc euh, on a un objectif. C'est pas que du backtracking pour aller sauvegarder, quoi. On va aller voir ça. Le jeu rame un peu de temps en temps, ça fait plaisir. On est vraiment sur le, sur le disque, quoi. ça fait. J'adore. Non, non, c'est un vrai plaisir d'acheter un jeu au Japon et de pouvoir y jouer sur ma Wii U. Vraiment, euh, je suis fier. Je suis propre fier madame. Euh, Quitter C'est bon j'ai fait la save là Allez hop On va aller voir le petit KGB là Il nous parle d'un petit KGB Non c'est pas là c'est ici Il veut pas... Elle veut pas l'ouvrir Coquine Je vais regarder, je sais que j'ai d'autres choses à faire, je peux pas euh, ouvrir. Attends. Ah mais non, mais on n'est pas du... On n'est pas au même endroit. Là, on est à l'endroit où Madoka s'était fait euh, kidnapper. Ok, donc on va pas par là. Retourne-toi ma cocotte. Tout à l'heure on est, est parti dans le, dans le bon sens en fait. Là on est au début du jeu où Madoka était, mais pas euh, où Doka. Ça s'appelle Doka hein. Donc on, on retourne sur nos pas. Et on va aller à l'autre escalier. Ah, il y a quelque chose. <tousse> cristaux rouges, vous avez ramassé rem... rem... 5 cristaux rouges. Cristaux rouges. Collectez des cristaux rouges pour améliorer les lentilles de la caméra obscura. Dans menu équipement lentilles, choisissez les lentilles améliorées. On va faire un petit test. Hein c'est drôlement tentant. On va aller dans équipement. Bah, voilà, la lentille. On peut l'améliorer. Oui, passer au niveau supérieur. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Je suis en train de réfléchir aux 5 masques, il va falloir... Il en manque un donc... Ah, il se déplace vraiment très lentement mais bon, ça fait partie du jeu... C'est le jeu ma, ma pauvre Lucette... On me dit que quand il va falloir faire du backtracking à des moments, ça va être, ça va être sympa... Encore quelque chose par ici. Oui. Voilà, ici. Très bien. Encore un petit peu de soin. Il y a encore quelque chose. Oui, ça, on l'a déjà lu. Voilà, c'est par terre. Allez, ramasse-moi ça. Je suis pas dessus, voilà. <tousse> brochure de l'île de Rujetsu. Vous avez ramassé une brochure. Venez participer au festival de, du Kagura de Rujetsu. Cet événement unique a lieu une fois tous les dix ans. Ah bah oui, il ne faut pas le louper. C'est le plus grand festival de l'île de Rujetsu. Le clou du spectacle, le Kagura de Rujetsu, se déroule au sanctuaire de l'éclipse lunaire. Une prêtresse appelée Utsuwa des petites filles nommées Kanade, y performent une mystérieuse danse shintoïste, le Kagura. Merci de visiter l'île de Rujetsu. Nous espérons que vous découvrirez la richesse de notre histoire, tout en profitant de votre séjour. J'en doute pas une seule seconde. Oula, oula. Je l'ai eu là Oui, enfant derrière la grille. J'ai vite relevé la Wiimote. J'ai eu le réflexe. Ah, examiner. Ah, non, c'est pour faire une save. Pas besoin, là. Alors. alors c'est bon. On a, bah on a utilisé la clé, très bien. Ah, donc, c'était pas la clé de la grille. Hein, c'était la clé du KGB. C'était le chiffre 13 hein, qu'il fallait mettre. Je me souviens bien. Ok. C'est toujours pas simple hein. Mais bon On va y arriver hein. Ok Une espèce de momie là Je sais pas ce que c'est Kajibi De vieux meubles sont entassés Cet endroit a dû être utilisé comme Kajibi ah, C'est vrai qu'avec le chien vous, Je, je grignote sur les sous-titres Bon de toute façon je les lis Je ne devrais pas vous poser trop de soucis Article Disparition. C'est apparemment une coupure de presse concernant une affaire de disparition. Une affaire de disparition mystérieuse. Deux semaines ont passé depuis le début de l'enquête et, et la disparition des insulaires reste inexpliquée. Depuis ce drame, les recherches n'ont absolument rien donné et la police craint de devoir interrompre l'enquête. La cause de la mort des insulaires retrouvés demeure également inconnue, mais l'hypothèse d'une maladie infectieuse semble maintenant écartée. Les victimes s'étaient caché le visage et leur expression trahissait. C'est caviardé. Les autorités ont déclaré que ces éléments étaient sûrement liés à leur décès. Oula, <cười> oula, oula, oula. Ou Qu'est-ce qu'il y a Quoi, -qu -qu qui Quand je viens pas te réveiller. Hein. Moi, je, je, je dois bouiner pour ouvrir. Petite énigme. Des chiffres sont, sont écrits sur le panneau de contrôle, alignés avec une rangée d'interrupteurs. Alors, euh, avec ça, je choisis. Et j'actionne. Là, j'ai là, 21. Non, non, je ne vais pas quitter. Euh, non. Là, j'ai mis 5, ça fait 24. Là, j'en rajoute. Alors, je vais mettre 1. On va mettre les chiffres les plus bas, pour comprendre un peu la logique. Oh putain, j'ai mis 13 directs <rire> J'ai un bol de fou. La lumière du panneau de contrôle s'est allumée. Quelque chose semble avoir été actionné. Bon bah parfait. J'étais en train de me dire qu'on allait passer 1000 ans. J'étais en train de me dire qu'on allait passer 1000 ans sur l'énigme. Et c'est pas du tout le cas. Bon très bien. Parfait. Et on a ouvert le panneau. Nickel. Et parfait bon bah la, la porte est ouverte ok ah c'est le téléphone de, de la réception prends le quoi. L'appareil. Ah, pas question. Bon bah très bien. Bon bah très bien. Allez ça fait 1h17. 1h17 je repasse en main cam. Nous étions sur la partie 1. Et sur le disque japonais. patché français. Sur le... L'émulateur Wii. De la Wii U. Partie 1 donc de Fatal Frame 4. Project 04, qui a l'air été excellent, et que nous allons streamer tous les soirs à partir de 21h30. Donc là, on a fait une heure, une heure et demie. Euh, je vous incite à me suivre sur YouTube, bosseron 14 sur bah, mon, mon, mon Twitch, si ça vous a plu, bosseron 14 évidemment. Et puis, euh, et puis voilà, donc je, je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin. Et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit, et puis vous dire... Euh, à demain ou euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu même si vous regardez ça sur youtube voilà je pense qu'on va passer un bon moment euh, je crois que peu de gens l'ont streamé hein, vu que c'est un petit peu fastidieux d'y jouer en français voilà en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir allez je vous embrasse fort et je, je vous dis à demain 21h30 ciao